Bonjour, je m'appelle Jabra, je vais vous présenter Loïc Pogam qui travaille dans le service propriété de la ville de Morlaix. Euh, je m'appelle Loïc Pogam euh, le service propriété, euh, ça consiste à, à nettoyer les rues, les caniveaux, à désherber et nettoyer les conteneurs, euh, comme ça fait carcher en même temps, plus euh, les désherbeurs. Et, euh, des manifestations, on, on nettoie, euh... enfin, du lavage quoi. Une machine spéciale euh, Non, à part les balais, quand on fait du désherbage, ce n'est pas les mêmes quoi, que quand on fait du balai. Les balais désherbeurs sont plus gros pour euh, avoir plus de force pour, euh, pour enlever les mauvaises herbes. Alors, euh, c'est une machine qui va à 25 à l'heure et euh, toutes les commandes se font ici, à côté de la, de la vitre et donc il y a juste deux pédales une de frein et une accélérateur et donc euh, ça fait donc euh, des herbages avec le bras à l'avant et on peut faire euh, du balai donc euh, pour les caniveaux et après ça fait karcher aussi pour faire du nettoyage alors euh, j'ai fait euh, deux ans euh, de mécanique auto euh, un stage de peinture de euh, formation euh, mécanique générale et après j'ai été euh, en usine pendant une dizaine d'années et après j'ai fait euh, j'ai postulé à la ville de Morlaix comme conducteur euh, de camion d'ordre ménager et après j'ai été chauffeur de balayeuse euh, un an après quoi euh, il faut être euh, attentif parce que déjà c'est une conduite à droite donc il faut voir toutes les voitures qui débouchent sur la gauche, il faut être très attentif. Il faut être très minutieux et puis euh, aimer ce qu'on fait et puis connaître euh, un peu en mécanique. Il y a l'entretien de la machine à faire régulièrement, ce qui consiste à faire les vidanges, le graissage, tout ça, changer les balais régulièrement les balais s'usent aussi donc il faut les changer alors mon salaire euh, sera à peu près dans les 1600 euros